On va utiliser ici le gestionnaire de fichiers ES Explorateur. Une fois ouvert, on se rend dans le menu de gauche et on cherche Outils. On active ensuite l'option Afficher les fichiers cachés. On peut maintenant ouvrir notre stockage interne, aller dans le dossier WhatsApp, ouvrir les médias, puis entrer dans le répertoire des statuts. Ici, on a donc tous les statuts qui ont été téléchargés. Et pour les réutiliser ou les enregistrer, il suffit juste de les déplacer dans un autre dossier. Voilà.